Le groupe Simi Immobilier recrute tout profil, des jeunes issus du bac jusqu'au profil senior et jeunes retraités. Il y en a pour tous les goûts et toutes les envies. Non, il n'est pas nécessaire de posséder des diplômes ou une formation spécifique pour se lancer dans l'immobilier. Notre école de formation interne forme les apprenants à nos méthodes de vente. Pas vraiment. L'important est de se donner les moyens et de beaucoup travailler. Tout le monde peut réussir dans l'immobilier si on travaille dur. Les reconversions professionnelles sont souvent de belles réussites. Je recommande de se rapprocher ou de se former avec une agence ou un bon agent immobilier mandataire. Le métier d'agent immobilier est exigeant. Il faut un gros mental car il peut y avoir des phases plus creuses et des doutes. Le fait de partager ses expériences et d'être accompagné permet de réussir.